Bonjour, oui. venez de oui, quelques minutes. Je vis dans ce France. D'accord, vous avez ouais. emmené quoi comme bah, en Juste euh, chez les vieux. Selon une étude menée pour l'Observatoire des déchets en 2014, les ressourceries et les recycleries étaient peu connues en Guadeloupe. La communauté d'agglomération du Nord Grand-Air détient sur son territoire un pôle de valorisation des déchets PVD à Mornalo. Composé d'une déchetterie et d'une ressourcerie, ce PVD s'inscrit pleinement non seulement dans les orientations régionales, mais également dans les orientations nationales et européennes. Ici, à la déchetterie de Mornalo, en fait, c'est Vraiment une journée portes ouverte. Donc la ressource gris aujourd'hui n'est pas ouverte au public, mais on peut déjà expliquer au public comment elle va fonctionner, puisque l'ouverture est imminente. Euh, leur expliquer qu'est-ce que deviendront les objets qu'ils vont déposer, quels objets ils peuvent déposer, mais aussi en profiter pour faire de la pédagogie sur la déchetterie, parce que souvent on entend dire « je ne trie pas parce que ça ne sert à rien ». Oui, ça sert à quelque chose. Tous les déchets qu'on trie, sont ensuite valorisés d'une façon ou d'une autre, soit démantelés pour récupérer la matière et refaire de nouveaux objets, soit réparés, soit réutilisés, et c'est ce qu'on veut expliquer et on veut que justement le public euh, s'approprie cet outil qui est le pôle de valorisation des déchets avec la déchetterie et la ressourcerie. Ce site se veut plus qu'une déchetterie. Il s'inscrit comme un acteur de l'économie circulaire. Ici, on parle de réemploi, de réparation et de réutilisation. Faire découvrir tous les administrés qui souhaitent découvrir euh, qu ce qu'est ce bâtiment, puisque beaucoup de personnes passent de la rue et se demandent qu ce qui peut bien se passer ici. Donc ici, c'est la ressourcerie. Ça consiste généralement à faire découvrir qu'ils peuvent amener des déchets, donc leurs déchets électroniques, des équipements, qui sont ainsi revalorisés. Donc, euh, four à micro-ondes, réfrigérateurs qui sont en état de fonctionnement, bien sûr. Euh, divers objets comme la, la texture, le bois, et de voir quest ce qui se fabrique ici. Parce que nous faisons la revalorisation et la transformation des déchets qui sont souvent mis à déchetterie pour les retirer euh, du circuit du gaspillage. Donc, ils seront par la suite remis en vente en état de fonctionnement à des prix très bas. Projet pilote et exemplaire en Guadeloupe, le PVD constitue aujourd'hui un équipement structurant en faveur du réemploi des objets voués à l'abandon et du tri des déchets en vue de leur recyclage.